On va venir faire les ombres de notre personnage mais avant on va créer un petit calque où on va déterminer les zones de l'ombre on va sélectionner la couleur rouge on a bien l'outil crayon on est bien sur le bon calque ici c'est indiqué ici et ici qu'on est sur le bon calque on zoome pour zoomer on appuie ici on déplace ou contrôle et bouton bas du stylet voilà. Donc première zone, bah, ça va être le nez, alors là je vais faire une petite zone rouge comme ceci, voilà, on va bien sûr mettre une ombre sur la lèvre ici, une ombre un petit peu sur la lèvre du bas et en dessous, CTRL Z je le refais, comme ceci, comme ceci. voilà, au niveau du cou on va faire une ombre comme ça, j'oublie pas de venir fermer ici. Tac. Au niveau des yeux, je vais faire une ombre. <coughs> pardon. Une ombre qui ira de là. Comme ceci. Ici, hop. Ici, je vais faire comme ça. Voilà. Là, je vais mettre une ombre. Tac. Une ombre comme ici. Comme ceci, comme ça, et là, voilà. Alors, au niveau des cheveux, je vais créer une zone d'ombre ici. Je vais créer une zone d'ombre là, ou plutôt comme ça, hop, et là, je vais créer une zone d'ombre comme ça. Et pourquoi pas comme ça aussi, voilà. Alors maintenant, je vais créer un calque que je vais nommer ombre, puis sur rentré pour valider je clique ici pour bah, créer en fait notre couleur ombre en partant par exemple de l'œil. je n'oublie pas de cliquer sur le petit 2 je vais renommer ici cette couleur ombre je vais mettre donc une couleur noire je vais diminuer l'opacité à 0,5 voilà je vérifie que je suis bien sur le calque ombre. Je clique ici pour sélectionner l'outil pot de peinture, ou alors Shift espace et pot de peinture. Et je peux maintenant cliquer donc, sur mes différentes zones de façon à avoir mon ombre qui apparaît. Alors, tout, tout, tout, tout. oui c'est bien, tac, ici et ici et là j'ai oublié de mettre une petite zone d'ombre au niveau de l'oreille. Je vais le faire tout de suite, comme ceci. Alors, on n'oublie pas, on sélectionne bien ombre, le bon outil, la bonne couleur. Et ici. Voilà, on va pouvoir maintenant masquer notre zone d'ombre. Et on a ainsi notre petit personnage, qui est ombré, à part que là, j'ai dû faire une petite erreur dans ma zone d'ombre. Je vais supprimer cette, pardon, cette zone d'ombre ici. Donc il faut que je me rende dans le, en mode édit. Je clique bien sur mon objet ombré. Là, il y a un nœud e qui est sélectionné ou un point. Je fais CTRL-L, ce qui va sélectionner l'ensemble de mon ombre ici. Je vais supprimer en appuyant sur SUPRE. Et je supprime les points. Voilà. Je vais resélectionner maintenant DRAW, pot de peinture, l'outil... Pardon, la couleur ombre, c'est bon là voilà, c'est parfait et la zone d'ombre je peux la masquer Hop, voilà notre petit personnage on n'oublie pas d'enregistrer enregistrer sous dessin, couleur, ombre on enregistre